Alors Hubert, quelle est la productivité de tes, de tes arbres, de cette parcelle en production de pommes là Alors bah, la productivité, elle est, bon, elle est aléatoire, je veux pas dire, elle est alternante aussi, d'une année sur l'autre elle n'est pas pareille. Il ne faut pas dire qu'on qu part sur, une, sur des, sur des tonnages équivalents tous les ans. On peut dire qu'un pommier haute tige de ce type-là, il va faire entre, ça peut aller entre 200 et 400 kg de pommes. Après, c'est les années. Et, il y a des années, il va y avoir 50 kg, puis il y a des années, il peut y avoir 400, 450. Hein. C'est suivant la floraison, c'est suivant le printemps qu'on peut avoir, c'est suivant l'alternance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Hein. Et alors, ces fruits euh, que tu vas soigner toi-même, ramasser toi-même, ouais. tu dois aussi peut-être les trier. Euh, à la limite, on en reparlera tout à l'heure avec les, les outils. Ouais. Mais euh, du coup, tu, tu en fais quoi Tu les vends à qui Donc les, les pommes sont vendues euh, via l'atelier agriculteur tirache C'est lui qui sert d'intermédiaire entre l'industriel belge, et les établissements Stassen, c'est une cidrerie, et nous les producteurs. Donc, euh, tous les pommes partent chez ce industriel-là. Euh, après, euh, pour la production bio, on est, je sais pas, une dizaine de producteurs bio sur la région, c'est vrai. Donc, euh, bon, il y en a, ça, ils n'ont pas grand-chose, il hein. y en a, ils apportent 2-3 tonnes, mais bon, tout le monde participe. et Sur une année, ça varie de 100 à 200 tonnes de pommes bio qui sont livrées euh, chez l'industriel. OK. Mm -hmm.